salut à tous et bienvenue dans mon histoire sur minecraft et il y a pas mal de choses à dire dessus parce que c'est une des rares choses que j'ai détesté en premier lieu et aimé par la suite déjà il faut savoir que la première fois que j'ai vu minecraft je trouvais ça nul j'étais chez un ami qui jouait sur son ordinateur et qui voulait me faire découvrir le jeu Et je comprenais absolument pas le principe de péter des blocs pour ensuite poser des blocs je trouvais le principe vraiment nul Ennuyant et je comprenais pas à quoi ça servait. Il avait beau m'expliquer que plus on creusait profondément, plus on trouvait des blocs rares comme du fer, de l'or ou du diamant. Je trouvais ça complètement nul à chier. Et tout ça, ça s'est passé il y a un peu plus de 10 ans. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, quand j'ai découvert Minecraft, je trouvais ça complètement nul. Comme il y a que les cons qui changent pas d'avis, un jour. Je me suis laissé tenter. En fait, pour vous expliquer la petite histoire, je sortais avec une fille à ce moment-là qui cherchait à tout prix un autre jeu avec lequel on pourrait jouer ensemble. Le truc, c'est que parmi toutes les listes de jeux que j'avais, c'était soit des jeux solo, soit des jeux qui l'intéressaient absolument pas du tout. Et c'est alors qu'on cherchait dans le PlayStation Store hein, un jeu où on pouvait jouer à plusieurs, elle est tombée sur Minecraft. Ah, moi, dans ma tête, j'étais un peu en mode, bah ouais, mais ce jeu, on fait quoi On creuse, on a des blocs et on pose des blocs fin... C'est bien, mais autant jouer à des Legos, quoi, dans ces cas-là. Non, non, non, il y a plein d'autres trucs qu'on peut faire dans le jeu, vas-y, prends-le. Bon, j'ai déchargé la démo, déjà. On a joué ensemble sur la démo, et en fait, la démo, c'est une sorte de tutoriel où on t'apprend comment jouer, que faut crafter une hache pour couper plus rapidement un arbre, une pioche pour pouvoir miner rapidement de certains minerais. Enfin, bref, un petit peu le truc complexe qu On pouvait faire une base, et je me suis dit, bon, c'est un peu comme le mode créatif des Sims, entre guillemets, on construit un petit peu sa maison, voilà, bon... Allez, on l'achète, il était pas trop cher, c'était encore l'époque où le jeu était à 15, 20 euros. Donc je l'ai acheté. Bon, à cette époque-là, euh, elle venait seulement les week-ends chez moi, du coup, ben, on était le week-end. On a joué ensemble le samedi et le dimanche, on a construit une petite base un peu pourrie. On avait fait une base tout en verre, en mode « Waouh, c'est trop joli !» Alors que non. Non. Aujourd'hui, il y a des mecs qui font des trucs euh, magnifiques, quoi. Et on était super fiers de pouvoir, enfin, jouer tous les deux, et on s'amusait, mais vraiment, on s'amusait, on rigolait. Moi j'étais en pleine découverte du jeu, à me dire, mais waouh, mais attends, c'est-à-dire que le bois on peut le transformer en planche, et un peu... C'était un truc de dingue, enfin, je dis en planche, mais... Et le système de craft sur console, heureusement, a été simplifié. En fait, il n'y avait pas besoin de placer des blocs dans des cases, il y avait juste à cliquer sur l'objet, il se craft automatiquement si on avait les objets dans notre inventaire, ça nous affichait les objets qu'il nous fallait. Du coup, j'ai pu apprendre version simplifiée. Bon, je vois déjà les plus puristes d'entre vous en train de dire « ouh, il a commencé sur console, sur console, c'est nul, c'est sur PC que c'est le meilleur !» On va y venir. Que je puisse m'y mettre sur console, alors que je pense que sur PC, je sais pas trop si je m'y serais mis, parce que je suis pas trop un gamer PC en fait, je suis plus un gamer console, je joue aussi sur PC, mais j'ai beaucoup plus de mal. J'ai grandi avec la console, PC ça fait que... 2-3 ans que je joue dessus, donc j'ai énormément de retard. Et donc d'avoir découvert un jeu comme Minecraft d'avoir joué à 2, lorsqu'elle est partie parce que la semaine elle était encore étudiante, du coup elle est en cours, moi j'ai continué, après le travail, nuit après nuit. Presque des nuits blanches à passer dessus, à farmer du fer, à farmer toutes sortes de ressources pour remplir les coffres. Et je me suis découvert en fait un amour fou pour ce jeu. Et ça a duré... Et... très longtemps. A tel point que quand j'ai commencé les lives et les streams, je les fait en commençant sur Minecraft. Pourquoi Parce que j'ai découvert le stream grâce à Minecraft. C'est un jeu qui est tellement complexe et a tellement de possibilités de création que j'ai fait un petit peu de recherche sur YouTube. Je suis tombé sur des grands youtubeurs Minecraft. Je regardais principalement IPR, B-Boy et Roi Louis. Et en fait, je ai surtout découvert avec Top Gun, qui a été une façon de montrer que ah bon, Minecraft, c'est pas seulement de la construction, il y a aussi du PvP. Et il y a plein d'autres modes de jeu, comme des dés à coudre, où le principe c'est de tomber dans l'eau et en fait de placer un bloc dans une espèce de piscine, de remplir la piscine, et essayer de survivre en fait. Des jeux de construction, on en a fait aussi du building game, on va y revenir. Minecraft, c'est tout un tas de possibilités de jeux, c'est extrêmement bien. J'ai commencé les lives sur Minecraft, et j'ai commencé à créer ma petite communauté petit à petit. Et je me suis lié d'amitié avec certains d'entre eux, qui aujourd'hui sont des grands et forts et puissants amis. Non, plus sérieusement, euh... On s'est rencontré, bah déjà Biscuit qui est un ami très proche, on s'est rencontré parce que j'étais une grosse merde pour comprendre la redstone et c'était un viewer qui était assez balèze dans Minecraft, donc il a rejoint la partie on a discuté, on a sympathisé Biscuit est devenu un des premiers potes. Pour faut pas non plus oublier Marvin sur un serveur PVP, parce que oui, il y a aussi les petits serveurs sur console l'inconvénient du serveur console, c'est qu'il faut que la console continue de tourner donc lorsque je crée un serveur pour que mes amis rejoignent bah si je quittais euh, la partie que je tenais ma console bah, ça les retirait automatiquement de la partie donc ils ne pouvaient pas avancer de leur côté donc il fallait que ma console reste allumée non-stop je vous dis pas les factures d'électricité donc du coup Marine que j'ai rencontré au PVP euh, Rocket qui est un viewer aussi qui nous a rejoint aussi quand on a joué sur PC mais bref Minecraft m'a permis d'encontrer de énormément de personnes et je me suis tapé des délires fous et des frayeurs parce que lors de mes premières parties quand on est allé avec une araignée ou qu'on est surpris parce qu'on se prend des dégâts, on se retourne et il y a un zombie ou un squelette, je peux vous assurer qu'au début on n'est pas très serein. Par contre, les creepers ça ne m'a jamais fait peur. Hein. Pourtant ça m'a fait chier, mais pas non. Quand ça pète, ça détruit une partie de tes constructions, et ça casse les couilles un petit peu. Hein. Sauf que voilà, le temps passe et je suis un gamer polyvalent. Je ne reste jamais trop longtemps sur un jeu, j'aime beaucoup changer et découvrir d'autres jeux. Seulement, Minecraft se met à jour régulièrement, ils font beaucoup d'ajouts. Du coup, ça m'arrive d'y retourner de temps en temps. Mais il fallait que je saute l'étape de la console vers le PC. Et ça s'est fait progressivement, c'est-à-dire que on a dû attendre que certains de nos amis en fait avaient des ordinateurs pour qu'on puisse ouvrir un serveur et jouer tous ensemble, et construire des serveurs. Bon par contre nos serveurs PC, bah, du coup c'était un peu... du coup sur PC on n'a pas fait des beaux trucs. Sauf, lorsque j'ai rejoint la Minecraft TTV. C est une chaîne Twitch qui réunissait beaucoup de streamers Minecraft pour pouvoir se réunir tous ensemble et faire un projet commun où chacun avec son petit biome, etc. C'était une expérience super, j'ai pu rencontrer un nouveau d'autres gens, voir d'autres façons de faire, on pouvait inviter nos amis, construire ensemble tout un tas de choses. Autrement dit, ça a été d'excellents moments. Et ça m'a permis de rencontrer aussi d'autres streamers comme Penple qui aujourd'hui continue sur Minecraft. Et franchement bravo, parce qu'il a atteint un niveau. Et voilà, il m'est arrivé de temps en temps de relancer une petite partie solo sur ce jeu avec une certaine petite nostalgie de tous ces moments et de tous ces fous rires que j'ai eu et de manière que quand même on s'amusait bien sur ce jeu seulement voilà aujourd'hui il y a d'autres jeux un petit peu bac à sable de construction et de récolte et de ferme qui ont des graphismes un peu plus améliorés mais je crois qu'aucun aujourd'hui n'a réussi à atteindre l'engouement et la perfection que minecraft a atteint alors je suis resté comme un con au début à critiquer le jeu pour le découvrir ensuite mais je suis super content aujourd'hui d'avoir pu y jouer d'avoir fait d'énormes rencontres et de surtout m'être amusé comme un petit fou en fait. C'est pour ça que Minecraft restera éternellement dans mon cœur, même si aujourd'hui j'y joue beaucoup moins, sauf de temps en temps une petite partie solo. Je vous invite donc à découvrir ce jeu si vous n'y avez jamais joué, mais j'en doute. Si vous ne l'aimez pas, bah vous avez tout à fait le droit de ne pas aimer, mais c'est dommage parce que comme moi, vous êtes passé à côté d'un jeu excellent, et l'essayer, je pense que c'est l'adopter. Bon, maintenant, mon genre, par contre, il va falloir donner le petit chèque. Bref, ouais, c'était mon histoire sur Minecraft. Pensez au pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, ça ferait énormément plaisir. Et ça aide aussi la chaîne, hein. Faut, faut le dire. Nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Attention à vos cubes et portez-vous bien. J'ai dit vos cubes.